Bonjour à tous, merci de votre présence pour notre webinar, celle-ci. Euh, nous allons ensemble parler de facturation. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreux à être présents. Il est 30, on va attendre une minute ensemble euh, que tout le monde soit présent. Euh, en attendant, on va juste tester, comme à mon habitude, euh, le chat. Voilà, si vous pouvez, merci Stéphanie, de mettre un petit message pour être sûr que vous m'entendiez bien, que vous me voyez bien en bas de votre écran et que vous avez bien également mon partage euh, sur la première slide. Ça a l'air de bien fonctionner pour tout le monde. J'ai des « bonjours parfaits, Donc, j'imagine que le son et l'image fonctionnent bien. Génial. Euh, bonjour à tous. Euh, deuxième point. Vous avez donc ce, ce chat très important. Euh, si jamais vous avez des problématiques de son, d'image, n'hésitez pas à, à mettre un message. Euh, juste à côté, vous avez un onglet « questions » très important, posez vos questions dans cet onglet questions. Euh, vu qu'on est nombreux, vous êtes nombreux à vous être inscrits, euh, j'ai demandé de l'aide. Donc, on a Gauthier qui est avec nous aujourd'hui, qui va pouvoir répondre en fait à vos questions. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est de les noter dans l'onglet questions. Quand il y a une question qui est notée et qui intéresse plusieurs personnes, vous avez la possibilité au bout de la question de rajouter un petit plus. Comme ça, on, on va prioriser ces questions-là. Euh, on s'est rendu compte dans les derniers webinaires qu'on avait tellement de questions, je ne pouvais pas bien sûr répondre à tout le monde euh, en ligne, et on est obligé de revenir vers vous après, euh, grâce à nos équipes euh, et commerciales, d'experts et, et CSM. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de répondre à un maximum de questions. Il répondra à des questions euh, particulières, à chaque fois, ça répondra sous la question et vous serez notifié. Comme ça, vous pourrez avoir un maximum de réponses. Il va également vous partager un maximum de liens vers notre FAQ, euh, vers les demandes de démo, vers nos pages tarifs, si vous le souhaitez. Enfin, voilà. Pour, on va dire, euh, passer rapidement sur ces questions qui reviennent régulièrement, euh, pour éviter de, de, de perdre du temps dessus, sachant que euh, comme d'habitude, comme à mon habitude, je, vous, je vais vous prendre 30 minutes de votre temps. Je vais essayer de ne pas dépasser euh, pour qu'on soit vraiment, vraiment efficace là-dessus. Parfait. J'ai l'impression que ça fonctionne pour tout le monde. Très bien. Je pense qu'on est à peu près tous présents. Tant pis pour les retardataires, pendant un peu en cours. Parfait. Je reviens sur ma présentation. Donc aujourd'hui, on va parler euh, facturation. On va voir comment les outils, celles-ci, en fait, vont euh, vous aider à simplifier votre facturation. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais vu nos webinaires, euh, je m'appelle Anthony, je suis responsable du marketing opérationnel chez Celsi. Ça fait maintenant euh, pratiquement 5 ans que je travaille chez Celsi. ci, celle -ci euh, on est aujourd'hui, alors 70 salariés, il faut que je les mette à jour, on est plutôt 74 aujourd'hui, on est, on est toujours en fort recrutement euh, chez Celsi. Donc euh, on est tous ici, basés à La Rochelle, on a la chance de travailler sur le port des minimes, euh, on a euh, le service marketing, le service commercial, le service support, on est vraiment tous présents euh, ici à La Rochelle. Comme vous pouvez le voir, euh, on est aujourd'hui environ 4500 clients et 19 000 utilisateurs. Euh, C'est des chiffres qui évoluent vite. Euh, aujourd'hui, par exemple, ils sont plus du tout à jour, il faut qu'on les remette à jour régulièrement. Euh, la différence entre ces deux chiffres est très simple, euh, on a en fait des comptes, celles-ci, qui sont ouverts pour 5 utilisateurs, 10 utilisateurs, 100 ou 1000 utilisateurs. Donc on a vraiment euh, un variable entre le nombre de clients et le nombre d'utilisateurs. Je vous parle très rapidement de nos trois outils. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on va parler facturation, hein, je vous rassure. Mais celle-ci, c'est vraiment trois outils puissants. C'est un outil CRM pour vous aider dans votre prospection, collecter vos, vos prospects, euh, suivez-les sous forme de pipeline, avec des opportunités que vous allez glisser d'une étape à une autre. La création de devis, qui fait partie vraiment de cet outil CRM très facilement. Ça, on va y revenir dans la facturation, c'est important. Et la signature électronique, je vais aussi y revenir sur la facturation parce que c'est, à mon sens, très important sur cette notion de, de cycle de facturation. L'outil de facturation, je fais très vite, on va en parler. Euh, et on va finir avec l'outil de comptabilité euh, qui vient en fait finir ce cheminement et qui va vous permettre par exemple de connecter vos comptes bancaires à votre outil celle-ci. Hyper puissant, vous allez pouvoir euh, en un clic avoir accès à vos différents comptes bancaires. Donc même si vous en avez plusieurs, ils vont apparaître dans votre interface celle-ci et vous pourrez en fait vérifier les débits et les crédits. Ça vous évitera d'aller sur chaque interface de vos différentes banques euh, à chaque fois, retaper les codes secrets, euh, revalider votre. Euh, votre venue sur le site, bah, c'est beaucoup de temps perdu euh, qui est économisé grâce à, grâce à, à cet outil de comptabilité. Euh, bien sûr, rapprochez vos achats et vos ventes, sur euh, l'outil de, de, de comptabilité. Calcul de démarche, très importante Quand vous créez un document, par exemple, vous savez exactement à combien vous margez et vous avez également cette notion dans les statistiques, très important, vous savez précisément ce que vous allez gagner. Euh, et l'export des, des écritures comptables, bien sûr, on va même aller un peu plus loin, on va donner accès en fait à votre expert comptable, à votre outil, celle-ci. Et c'est un accès qui est gratuit. Voilà, je passe sur le titre facturation. Pour vous expliquer comment ça va se passer, j'ai fait très simple. Je vous ai fait deux slides. On va parler des bienfaits, on va parler des fonctionnalités. Et ensuite, on va tous ensemble dans l'interface celle-ci et on regarde comment ça fonctionne. Alors, je vais juste passer sur l'onglet juste pour voir parce que je vois que j'ai déjà des questions. Parfait. Je vois que ça fonctionne bien. Gauthier est déjà en train de répondre, donc c'est parfait. Euh, je reprends, pardon. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant les outils celles-ci qui vont vous simplifier votre facturation. Euh, comment avec celle-ci Alors, moi, j'aime bien dire que euh, la facturation, c'est une fonctionnalité de votre CRM. Euh, ça paraît logique, mais il faut comprendre qu'en fait, un outil de CRM, c'est un outil d'interaction client. Et c'est très important quand on arrive à cette étape de facturation, de vie, facturation pour aller jusqu'à la comptabilité, de se servir en fait de tout ce que vous avez réussi à avoir dans votre CRM. Tout ce qui a fait les interactions clients vous permettent en fait euh, de facturer plus simplement, de trouver la bonne façon de facturer, la bonne façon de relancer, euh, pourquoi pas vos clients. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est le plus important. La facturation, il faut que vous puissiez encaisser, euh, surtout en cette période difficile pour tout le monde. Il faut vraiment faire attention à sa trésorerie. Euh, avec la puissance du CRM, c'est plus facile de facturer. Facturer en un clic depuis votre devis dans une interface que vous connaissez déjà. C'est important aussi, ça veut dire que vous n'êtes pas perdu. C'est une interface que toute votre société, les différents, les différentes personnes dans la société utilisent le même outil. Donc ça, c'est assez génial. Tout le monde connaît ce, cette communication visuelle, sait où trouver les informations, c'est vraiment important. Euh, continuer d'alimenter la fiche client, ça on va le voir ensemble également, mais évidemment cette facturation, bah, quand on va euh, créer la facture, ça va alimenter la fiche client, on sait qu'il y a un devis qui a été transformé en facture, euh, on sait que ça a été relancé, on a des commentaires, pourquoi pas des échanges téléphoniques, des échanges de mails, et tout ça, ça vient encore alimenter votre CRM dans la fiche client. Une qualification continue, c'est la continuité, euh, on va continuer à qualifier euh, notre fiche client, est-ce que bah, pour, potentiellement c'est un bon payeur ou pas, euh, est-ce que euh, la facturation, il préfère que ce soit sous forme de prélèvement, sous forme de carte bancaire, tout ça, c'est des informations qui vont continuer à qualifier votre client. Et un seul outil pour limiter les coûts, bah, c'est important aussi, parce qu'au-delà du prix de la solution, donc bien sûr, quand vous allez ajouter des outils, bah, ça va vous coûter un petit peu plus cher, hein, euh, donc c'est moins cher que d'avoir différents outils, euh, les uns avec les uns qu'on va embriquer pourquoi pas avec les autres, et surtout, euh, bah, vu que vous connaissez déjà l'interface, vous n'avez pas toute cette phase de prise en main et de formation à ajouter. Je vais continuer. Sur les fonctionnalités. Donc, euh, pour moi, c'est les fonctionnalités indispensables. C'est celle qu'on va voir là. Quand vous choisissez un outil de facturation euh, si, aujourd'hui, vous êtes beaucoup à, à m'écouter aujourd'hui. Il y a des personnes qui nous connaissent déjà, qui sont clients, qui utilisent le CRM, qui hésitent à utiliser un outil de facturation euh, bah, déjà euh, lié à votre CRM. On en a d'autres qui ont déjà un outil de facturation, mais qui veulent approfondir un peu leurs connaissances. Et il y a aussi des personnes qui ne nous connaissent pas, euh, qui, qui nous écoutent aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment de, de vous donner la liste des outils indispensables. Que vous soyez chez nous ou chez quelqu'un d'autre, ces outils-là, il vous les faut pour gagner du temps, clairement, et euh, gagner de la productivité. Création et personnalisation, euh, et envoi des factures. Donc ça, c'est un schéma euh, qui paraît très simple, mais qui est très important. Comment je crée ma facture Comment je vais la personnaliser Pourquoi cette facture elle, va me ressembler Comment je vais l'envoyer euh, C'est important parce que c'est un schéma qui peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts à vos équipes, alors qu'au final, en quelques clics avec celle-ci, vous allez pouvoir créer des modèles que vous allez reprendre euh, de façon indéfinie, ils vont être personnalisés parce que vous avez un logo, vous avez un fond de page. Vous pouvez vraiment montrer les informations importantes pour vous sur cette facture et l'envoi en un clic depuis l'outil celle-ci euh, grâce au fait que vous allez interfacer votre boîte mail. Très important. Tracking des documents, la possibilité de, de savoir quand votre document il est reçu, quand est-ce qu'il est ouvert, qui l'a ouvert et combien de temps. Euh, C'est une formidable machine pour vos commerciaux, ou même pour votre service facturation qui va devoir relancer des factures, savoir précisément à quel moment et qui a accès aux documents et à regarder à lu ce document. C'est vraiment un formidable outil. Vraiment, nous, on l'utilise en interne et c'est assez puissant. Facturation récurrente, une de mes fonctionnalités préférées parce qu'elle vous fait gagner énormément de temps et vous avez une vraie liberté d'esprit. Imaginez que vous vendez... Vous vendez par exemple une box que vous vendez tous les mois, tous les six mois, tous les trois mois, peu importe. Euh, vous allez pouvoir créer un modèle de devis, un modèle de facture. Euh, ce modèle de facture, vous allez en fait euh, créer une récurrence. Cette récurrence, ça va être tous les, tous les mois, tous les six mois, peu importe, c'est vous qui allez le décider. Et en fait, cette facture va être générée automatiquement par l'outil celle-ci et va être envoyée automatiquement vous allez choisir deux modes de validation, ou ça part automatiquement tous les mois, parce que vous l'avez défini comme ça, ou après validation de votre part, donc vous recevez une notification, vous validez l'envoi, vous choisissez à qui, bien sûr, cette facture va être envoyée, à quel moment, tous les premiers lundis, tous les premiers de chaque mois, peu importe, vous allez le décider, et ensuite, ça va se faire automatiquement. Imaginez la liberté d'esprit de se dire que ça va se faire automatiquement si vous vendez surtout euh, que des abonnements. Vous allez les cumuler, vous en avez peut-être euh, tous les jours 40 à valider. Ben là, ils vont partir automatiquement. Pas besoin de, de recréer ces factures, de les renvoyer à la main à chaque fois. Très important. Ensuite, on est sur le lien de paiement en ligne. Euh, mais Ça, c'est crucial en fait euh, pour, pour votre trésorerie. C'est la possibilité de donner à vos clients ou à vos prospects qui deviennent clients la possibilité de payer en ligne euh, avec, on va dire, tous les moyens de paiement possibles. Ça, c'est vraiment important euh, parce que c'est un moment de l'entonnoir qui bloque quelquefois où euh, vous avez validé un devis, vous avez envoyé la facture. Ah ouais, mais moi, j'aurais préféré payer comme ci, comme ça. Là, vous donnez un large éventail, euh, ce qui va vous permettre en fait d'avoir un paiement le plus rapide possible et donc sécuriser votre trésorerie. Les exports comptables, euh, j'en ai parlé tout à l'heure très rapidement, mais bien sûr, on va vous donner la possibilité d'exporter toutes ces écritures pour alimenter en fait, votre expert comptable. Et en plus, on va vous donner un accès gratuit à la solution celle-ci, qui est l'accès expert comptable. Donc, c'est un accès Aujourd'hui, quasiment tous les grands cabinets d'expertise comptable connaissent celle-ci, ont déjà des clients qui les utilisent, donc ils connaissent notre interface, ils la maîtrisent bien, et ils vont pouvoir venir chercher les documents dont ils ont besoin de façon très simple et très rapide. Euh, J'insiste sur la façon très simple et très rapide, parce que eux, ça va leur faire gagner du temps, vous aussi, parce que vous allez arrêter d'aller chercher les documents pour votre expert, donc ça va vous coûter moins cher, et vous, vous aurez du temps à passer sur ce qui est important pour vous. Donc vraiment, c'est très important. Parfait, je vérifiais, je suis bien sur la dernière slide. Ce que je vous propose, c'est qu'on bascule sur l'interface celle-ci. Donc pour ceux qui connaissent déjà celle-ci, vous allez voir que c'est très familier, c'est une interface de test euh, qui a été créée pour la celle-ci Academy. La celle-ci Academy, c'est une plateforme en fait qui vous propose de vous expliquer les fonctionnalités celle-ci, de vous y former, de vous accompagner dans la prise en main sous forme de différentes vidéos on est en train d'intégrer également des textes. Il y a également des quiz pour passer des certifications. Donc, je vous invite à aller faire un tour. Euh, vous pouvez vous inscrire avec juste votre adresse mail et euh, vous allez pouvoir être alerté quand on en met des nouveaux cours en ligne. Là, on est en train de travailler sur, par exemple, un cours marketing. Euh, on va vous poser tout un schéma pour vous aider à créer vos campagnes marketing. Dès qu'il sera mis en ligne, comme ça, on pourra vous, euh, vous le notifier et vous pourrez suivre ces cours. Je vous rassure, c'est des vidéos très courtes pour vraiment être sur un format euh, qui vous accompagne le plus simplement possible. Pour ceux qui n'ont pas celle-ci, qui ne connaissent pas celle-ci, euh, je vais faire simple, pour ne pas que vous soyez perdus sur l'interface, ça peut paraître compliqué quand on arrive comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. Euh, je vous invite aussi à aller sur euh, notre page, euh, page celle-ci, vous pouvez vous créer un compte test. Donc si par exemple, vous êtes euh, conquis par ce que je vous montre là, mais vous avez envie quand même de creuser un petit peu vous-même, vous pouvez vous créer un compte test, et euh, de façon, euh, tout, en toute autonomie, vous allez pouvoir regarder un petit peu comment fonctionne celle-ci, euh, commencer à, à créer votre premier contact, votre premier tunnel de vente par exemple à savoir, une notion très importante, quand vous arrivez sur un compte, il n'y a pas d'information euh, pour que ce soit le plus efficace pour vous et que vous puissiez euh, on va dire, tester celle-ci dans les meilleures conditions, on va dire que l'idéal, c'est de passer par une démonstration de l'un de nos experts, c'est gratuit, on passe une demi-heure avec vous, euh, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire en autonomie. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est de partager euh, vos accès avec vos collaborateurs pour euh, connecter vos adresses mail, pour euh, créer plusieurs contacts, pour que votre compte vive et que vous puissiez vous rendre compte vraiment de la puissance euh, de l'outil. Avant de commencer, je passe sur les questions. Alors, j'ai déjà pas mal de questions. Euh... Oui, en effet, Alors il y, y, y a des questions qui reviennent régulièrement. Merci de la poser d'ailleurs euh, par rapport au webinaire, savoir si on peut le récupérer en replay, si on a accès à la présentation. Alors, vous avez vu, la présentation est très simple, mais je vous en donnerai quand même accès si vous souhaitez la télécharger. Euh, pour ce qui est du webinaire, le replay est disponible sur cette même plateforme. Vous allez recevoir en fait un mail euh, dès la fin du webinaire. Vous pouvez le regarder en replay, le partager avec qui vous voulez. Et moi, je le mettrai également sur la chaîne celle-ci. On a une chaîne YouTube. Euh, je vous invite à aller voir, on, on alimente régulièrement de vidéos. Euh, voilà, ça peut être intéressant pour vous de regarder un petit peu ce qui se fait euh, et, et ce qu'on vous, qu vous met en ligne. Euh, J'ai une question aussi d'Alain, euh, qui a demandé euh, un, un rendez-vous pour activer un module chez nous. Il n'a pas été rappelé. Alain, je, je, je m'engage à vous rappeler très rapidement. Moi, ou mes collaborateurs, ce sera fait euh, dans l'après-midi. Euh, je vous le certifie. Voilà. Euh, je reviens sur ma présentation, on reprendra les questions après. Euh, je laisse Gauthier reprendre un petit peu le relais. Voilà, donc là, vous arrivez en fait sur le tableau de bord, celle-ci. Euh, là, ici, moi, j'ai choisi mes cartes que j'ai voulu faire apparaître sur ce tableau de bord. Encore une fois, qui est fictif, hein, c'est un compte test. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille en fait créer un modèle de devis. On va ensuite euh, créer ce devis depuis une fiche client, par exemple, euh, Le lui, lui lier une signature électronique, l'envoyer par mail, euh, le transformer en facture. Voilà, on va faire ce schéma ensemble. Donc, les modèles, moi, j'insiste toujours sur ces modèles. Je trouve ça assez génial de pouvoir créer, en fait, un modèle de devis. Ça se fait en quelques clics. Vous voyez, je peux même partir d'un modèle déjà existant. Euh, je vais choisir une, euh, un document, une catégorie tarifaire, l'apparence par défaut. Si vous avez créé plusieurs apparences de documents, ben, vous allez pouvoir le récupérer ou créer, tout simplement, un nouveau modèle. Si on crée un nouveau modèle, on arrive sur une apparence par défaut de devis. Donc, vous pouvez faire plus joli, vous pouvez avoir un, un, un fond de page, un logo un peu plus sympa vous allez donner un nom à ce modèle. Nous, on va l'appeler « Webinar ». Et vous avez ensuite ici le, cœur, le, le corps pardon, de votre devis. Vous allez pouvoir ajouter des lignes à la main, si vous souhaitez ajouter des lignes qui, qui ne sont pas dans votre catalogue, ou tout simplement accéder à votre catalogue. Et là, je vais accéder à un catalogue ou de produits ou de services. Et je vais pouvoir ajouter des produits ou des services. Vous voyez, ça me les ajoute dans mon encart à gauche. Et je vais pouvoir, si je veux en modifier, en annuler. On se crée un modèle. J'ai ajouté une ligne. Euh, en amont, dans mon compte, celle-ci, moi, j'ai paramétré mes documents. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment fait des favoris. Mais si sur ce modèle, mes favoris, mes préférences de documents ne sont pas les mêmes, je pourrais également les modifier. Donc, je vais venir les ouvrir ici. Et par exemple, je suis en paiement par chèque. Ben, là, moi, sur ce modèle, je suis plutôt en Paypal ou en carte bancaire, par exemple. Ils sont bien activés. J'enregistre et je quitte. Donc là, j'ai travaillé mon devis. Hein. Vous allez passer forcément quelques minutes de plus pour vraiment le travailler, avoir les lignes qui correspondent. Je l'enregistre et je viens de créer en quelques minutes maximum un modèle de devis. Ce modèle de devis, je vais pouvoir le partager avec toute mon équipe commerciale et leur dire « Voilà, je vous ai créé 10 modèles. » C'est les services, les produits qu'on vend le plus souvent. Vous allez pouvoir très simplement, en tapant le nom du modèle, les retrouver au moment où vous allez créer un devis pour un client, pour un prospect. Et ce qui n'empêche qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi le modifier. Il n'est pas figé dans le marbre. Vous allez pouvoir donner de la liberté euh, sur ces modèles. L'idée, c'est vraiment de retrouver un modèle pré-paramétré pour éviter les erreurs et de gagner du temps. Et vous voyez, quand je suis sur cette page « modèle de devis », j'ai également des options. Euh, je peux ajouter des modules de paiement, par exemple. Euh, je peux aller voir s'il y a des pièces jointes. Je peux voir s'il y a des champs personnalisés euh, qui sont liés, par exemple, à ce modèle. Ici, je vais pouvoir le modifier euh, je vais pouvoir le copier, je vais pouvoir le supprimer. Enfin, on va dire que c'est des, des fonctionnalités que vous connaissez déjà dans celles qui sont présentes, euh, par exemple à la création d'un devis d'une facture, c'est également présent quand vous créez un, un modèle. Maintenant que nous avons créé ce modèle, je vous propose qu'on aille créer un devis. J'ai une question, je réponds en parallèle, Stéphanie, qui demande quelle est la différence entre créer un contact et créer un client. Euh, là, très clairement, on est sur deux, deux choses totalement différentes. Un client, euh, ça va être une entité. Par exemple, vous avez comme client Decathlon, vous allez créer Decathlon en tant que client ou en tant que prospect chez vous, et il peut y avoir une multitude de contacts chez Decathlon. Vous pouvez être en, en relation avec un, un vendeur, euh, vous pouvez être en relation avec le responsable des achats, euh, avec le directeur commercial, et ça, c'est des contacts que vous allez pouvoir assigner à un client. Euh, directement dans votre interface. C'est vraiment deux notions, euh, deux notions très différentes. Alors, j'ai également une question de Thomas par rapport à, à, à l'outil de, de création de campagne. Donc là, on parle vraiment de marketing. Ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on était en train de créer euh, un, un schéma pour, la, pour notre académie euh, qui dit qu'aujourd'hui, il aimerait bien que ça euh, travaillait différemment. Euh, je vois qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont euh, euh, qui ont ajouté des pouces à cette question. Donc, c'est une question que je vais reprendre. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous y répondre en, en direct, mais je vais la reprendre. Je vais voir ce qui est prévu, s'il y a des évolutions prévues euh, sur notre roadmap par rapport à ça. Et puis, on reviendra vers vous pour euh, comprendre exactement quel est votre besoin par rapport à cet outil. Euh, je continue sur ma création de devis. Euh, je suis sur ma création de devis. Je peux aller euh, chercher un client ou un prospect existant ou en créer un nouveau. Nous, on va aller en chercher un existant. Je peux partir d'un modèle. Donc, vous voyez, on a créé, nous, les modèles. Euh, J'en ai plusieurs. J'ai euh, l'abonnement... Euh, qui va pouvoir, par exemple, me servir pour les récurrences. Euh, j'ai le fameux webinar qu'on vient de créer. Je peux encore choisir ma catégorie tarifaire ou l'apparence de mon document. Et je vais créer le document. Et là, j'ai un document qui a été créé au nom de ce client, au nom de ce prospect, avec le contact qui va bien. Et ça reprend directement le contenu du devis que j'ai créé. Si j'avais 15 lignes, ça reprendrait mes 15 lignes. Et comme je vous disais, je peux tout à fait le modifier. Ce n'est pas figé je pourrais, pourquoi pas, ajouter une remise, par exemple, si j'ai besoin d'ajouter des remises. Euh, changer l'unité, euh, changer la quantité. J'ai bien vendu cette prestation, mais j'en ai vendu 10, par exemple. Donc, c'est tout à fait possible. Euh, L'idée, c'est vraiment de vous simplifier la vie. Mais si vous souhaitez, à ce moment-là, modifier, vous pouvez toujours le faire. Vous voyez, j'ai toujours, par exemple, modification de, de mes préférences de documents. C'est toujours accessible, même si je l'ai déjà paramétré sur ce modèle. Donc, a priori, je n'ai pas besoin d'y retourner. J'enregistre et je quitte. Ça me permet d'avoir mon devis. Vous voyez, il est en brouillon. Et à ce moment-là, je vais pouvoir l'envoyer directement depuis mon interface celle-ci, par mail. Euh, chez celle-ci, on vous propose en fait d'interfacer vos adresses mail. Euh, C'est important que vous le fassiez, que vos collaborateurs aussi le fassent, parce que ça permet en fait de, de, de récupérer les, les mails qui sont échangés et bien de venir les ranger dans les bonnes euh, fiches contacts. C'est très important pour avoir un bon suivi de vos clients, euh, et ça vous permet également de faire des envois directement depuis votre interface celle-ci. Votre adresse mail celle-ci reste cachée, et c'est votre adresse mail de tous les jours qui va apparaître. Euh, si vous utilisez Gmail, euh, vos mails vont bien partir avec votre adresse Gmail, je vous rassure. Moi, à ce moment-là, j'ai envie d'ajouter la signature électronique, parce que euh, je vais envoyer ce devis euh, à mon contact, mais je veux aussi qu'il me signe électroniquement. C'est important, euh, c'est une connexion qui est native chez nous. Donc, en fait, on vous propose cette option de façon native. On ne vous demande pas de coder quoi que ce soit. C'est déjà présent. Euh, on travaille avec Usign, qui vous permet en fait d'envoyer une signature électronique qui a une totale valeur juridique. Je vais juste cliquer ici, et je vais choisir mon destinataire. Euh, quand je vais cliquer, ça va aller chercher dans la liste des contacts qui sont liés à ce client, et je vais pouvoir aller chercher le bon destinataire de cette signature électronique. Donc, il faut juste que cette personne ait droit à cette signature électronique. Euh, par exemple, le gérant, très bien. J'envoie un mail qui a été prédéfini dans celle-ci, que vous pouvez bien sûr modifier dans les réglages. Et quand je vais l'envoyer ici, euh, je vais recevoir, Alors, imaginons que c'est moi qui reçois cette euh, demande de signature électronique, je vais recevoir un mail qui me dit, vous avez un nouveau document à signer. Euh, je vais mettre « Valider à ce document » et là, je vais avoir une double vérification. Ça veut dire qu'en plus de ce mail, je vais recevoir, si vous l'avez décidé par SMS ou par mail, un code secret donc je vais le recevoir par exemple par SMS, je vais rentrer ce code secret euh, pour, pour la signature électronique, et ensuite je vais être notifié que j'ai bien signé le document. Et la personne qui m'a envoyé le document va également recevoir cette notification pour dire « Anthony, vient de signer votre document ». Aujourd'hui, c'est vraiment important d'utiliser la signature électronique. Surtout, n'envoyez pas à vos clients euh, des, des mails avec des documents à signer où ils sont obligés de les imprimer, de les, de, les, de, les, de les tamponner, de les rescanner, de vous les renvoyer. C'est vraiment euh, un point de blocage euh, dans, dans, ce, dans ce tunnel, dans cet entonnoir euh, pour valider vos contrats. C'est vraiment un vrai point de blocage. C'est important de passer par signature électronique, sachant que celle-ci ne prend pas de marche sur la signature électronique. C'est vraiment du quota que vous pouvez recharger euh, directement dans votre menu pour charger votre quota de signature électronique, euh, et quand la signature n'est pas utilisée, elle n'est pas facturée. Donc, c'est vraiment, euh, allez-y, quoi, utilisez-la. Donc, j'ai bien envoyé mon document. Euh, j'ai demandé une signature électronique, j'ai mon tracking ici, c'est-à-dire que je vais savoir quand mon document, euh, il a bien été envoyé, bon, j'ai les statuts aussi hein, qui, vont, qui vont changer, euh, quand mon document il a bien été envoyé, quand il a été lu, combien de fois il a lu, été lu. Je peux demander à être notifié quand il est ouvert. Par exemple, vous envoyez un devis à quelqu'un que vous venez d'avoir au téléphone, euh, trois jours après, vous voyez que le devis il est ouvert trois fois de suite dans la matinée, vous pouvez peut-être passer un petit coup de téléphone en disant « Voilà, vous avez bien reçu mon devis, est-ce que vous voulez qu'on en discute Est-ce que tout est compris pour vous ?» C'est vraiment un, un, un super outil de priorisation d'action pour, pour vraiment éviter de perdre son temps. C'est ça aussi un CRM, c'est pouvoir prioriser les actions à vos équipes pour les faire, leur faire gagner un maximum de temps dans, dans toutes ces étapes. Je vais ensuite pouvoir transformer ce devis en facture. Donc Je dis bien transformer, c'est important. On ne vous demande pas de recréer un nouveau document. Et je vais juste en fait euh, le convertir. Le convertir, il va toujours exister en tant que devis, et on va aller chercher notre numérotation de facture, et ça va reprendre la numérotation de facture. Et vous voyez, je peux le convertir en, en plein de choses. Là, on parle vraiment de facturation, mais euh, un super devis que j'ai fait ou qui a été fait par quelqu'un dans mon équipe, je peux également le transformer en modèle pour pouvoir le réutiliser. Moi, je vais le transformer en facture. Je peux ici directement l'enregistrer et quitter. Je regarde en parallèle si j'ai des questions. J'ai Céline qui me demande comment facturer la signature électronique. Euh, bah, C'est vraiment en fait euh, à la signature. Vous êtes débité de vos quotas de signatures électroniques quand euh, vous avez un signataire qui a signé, tout simplement. Alors j'ai une question d'Alain. Je ne sais pas si euh, euh, Alain vous parlez de la signature électronique ou plutôt des, des mails qui sont envoyés depuis celle-ci. Euh, vous avez bien sûr la possibilité de mettre des favoris dans, dans dans les adresses mails, dans les contacts, en fait, euh, de, de, des sociétés. Euh, ce serait intéressant qu'on en parle, ou directement avec le support, pour voir exactement ce que vous souhaitez faire pour, pour prioriser, en fait, vos, vos, vos mails. Parfait. Je, je continue, on reprend un peu les questions, euh, juste après. Donc, j'en étais à transformer un devis en facture, vous voyez, je l'ai fait en, en deux clics. Euh, impossible de se tromper, pas de source d'erreur. Euh, le devis a bien été signé, euh, je l'ai juste euh, transformé en, en facture. Ça a repris ma numérotation de facture. Vous voyez, historiquement, j'ai un devis ici, j'ai ma facture. Donc, tout est bien euh, tracé. Euh, vous avez une traçabilité sans faille, c'est important. Ça fait partie de, des obligations d'un logiciel de facturation de pouvoir retrouver l'historique complet, euh, la chaîne euh, historique de, de, de vos documents. Donc, c'est vraiment très important. Encore une fois, cette facture, bah, je vais pouvoir l'envoyer directement depuis mon interface celle-ci, parce que j'ai bien connecté mon adresse Gmail par exemple, encore une fois c'est très important, j'ai mon statut qui va bien sûr changer, même chose que pour le devis, ça va passer à régler par exemple et je vais pouvoir le relancer donc ça c'est une notion également très importante c'est vrai pour un devis, je préférais vous en parler pour la facture parce que c'est quelque chose qui est plus logique aujourd'hui dans notre fonctionnement de relancer des factures plutôt que des devis mais ça existe également pour les devis vous pouvez le relancer à la main faire relance et envoyer une relance de, de facturation, mais vous pouvez également euh, tout simplement en fait, mettre en place un, un plan de relance, une relance automatique. Dans celle-ci, c'est possible et c'est la possibilité en fait, de créer un plan euh, avant échéance de la facture et après échéance, pour par exemple relancer et dire euh, « euh, coucou, euh, coucou Anthony, on vous a envoyé euh, une facture euh, il, y a, il y a trois jours, euh, elle arrive à, à échéance de facturation dans trois jours, euh, voilà, pensez à y jeter un petit coup d'œil ». Et puis ensuite, si jamais vous n'avez pas votre règlement le jour J, vous avez également des étapes de relance post, euh, euh, après la date d'échéance. Donc c'est vraiment très facile à mettre en place. Euh, il vous suffit en fait de l'activer tout simplement. Il y en a un qui existe par défaut sur votre compte celle-ci et que vous pouvez modifier. Donc vous pouvez l'activer sur toutes vos factures par exemple et avoir comme ça un plan de relance qui vous permet encore une fois de sécuriser votre trésorerie et de se dire, ok, bah avec ces relances, je me rappelle au bon souvenir de mes clients, euh, ils ont eu la prestation, ils doivent par exemple payer. C'est important qu'ils soient dans les temps. Euh, les temps sont durs pour tout le monde. Euh, il, faut, il faut, on va dire, se munir de ce genre d'outils euh, pour éviter de passer du temps à faire des relances. Euh, nous également, on l'utilise euh, pour, pour les relances. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une action humaine, par exemple, pour relancer euh, quand on arrive à, à date d'échéance, tout simplement. Vu qu'on parle de paiement, euh, je voudrais qu'on parle également de modules de paiement. Euh, C'est également crucial, je vous le disais tout à l'heure, de proposer un large éventail, un large éventail pardon, de, de possibilités de paiement. C'est ce qu'on appelle les modules de paiement. Euh, vous pouvez les activer, Donc, euh, Paypal, Stripe, Atos, euh, GoCardless, par exemple, euh, pour le prélèvement, euh, Stripe également. C'est vraiment des modules euh, auxquels on vous donne accès sur celle ci vous pouvez, Je vais vous montrer comment les activer, c'est vraiment très simple. Euh, vous pouvez les activer à partir du moment où vous avez un compte chez l'un euh, de, de ses partenaires. Euh, Celle-ci ne prendra pas de marge, c'est-à-dire que vous allez pouvoir éditer un document avec un lien de paiement, par exemple, via Paypal. Euh, et c'est la commission Paypal, bien sûr, qui prendra le relais euh, par rapport à ce paiement. C'est euh, très, très important de proposer ces différents moyens de paiement pour qu'en face, vous ayez quelqu'un qui puisse euh, faire son choix et qui ne soit pas là à vous dire ah « ben Non, mais moi, d'habitude, je paye comme ça, je n'ai pas envie de payer autrement. » C'est une possibilité et vous la proposé ou alors, vous avez défini en amont comment il allait payer et vous allez pouvoir lui payer, et lui proposer uniquement le moyen que vous avez défini. Par exemple, euh, GoCardless est une super solution quand vous travaillez euh, sur des abonnements. C'est vrai aussi pour du one-shot, mais quand vous êtes sur des, des prélèvements et que vous travaillez en, en, en abonnement, c'est génial parce qu'ils vont se charger de tout. Donc, on a un lien avec eux. Euh, vous envoyez une demande de prise de mandat euh, à votre client. GoCardless euh, gère euh, cette partie... Euh, prélèvement, et vous avez, par exemple, tous les mois, votre facture qui part, et euh, GoCardless va vous certifier le prélèvement euh, de cette facture, parce que vous travaillez sous forme d'abonnement. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vais vous montrer tout de suite, parce que je viens de vous le promettre, hop, les différents modules. Donc, ça, c'est les, les modules celle ci donc, en fait, c'est les fonctionnalités que vous pouvez déclencher ou non euh, dans celle ci Il y en a qui sont payantes, il y en a d'autres qui sont gratuites, et par exemple, si je vais sur le paiement en ligne, vous voyez ici, à gauche, donc, j'ai été là, dans le menu, dans « modules », je vais ici dans paiement en ligne et je peux tout simplement activer tout ça, qui est gratuit. Vous voyez, là, moi, j'ai tout activé sur mon compte test. Et ce qui veut dire qu'à partir de là, eh ben, je vais proposer ce type de paiement. Je vais générer des liens de paiement directement sur mes documents. Euh, J'insiste là-dessus parce que je me rends compte avec les messages que, que je reçois après les webinaires que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément... Euh, mis en place ce type de paiement et donc vous courez très souvent euh, après le paiement de vos factures ben là en fait on vous donne la possibilité et avec la signature électronique et avec les liens de paiement de sécuriser un petit peu tout ça euh, pour vous donner en fait plus de trésorerie tout simplement Parfait. Je voulais vraiment aller jusque-là. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Euh, bien sûr, la facture, je suis parti de la facture, mais bien sûr, on peut l'envoyer en, en comptabilité directement. Et ensuite, si vous avez aussi la possibilité de la comptabilité chez celle-ci, vous pouvez ensuite faire vos rapprochements euh, d'achat ou, ou, ou, ou, ou de facture directement euh, dans, dans votre interface celle-ci. C'est important aussi. C'est un peu plus loin que la facture, mais ça existe aussi. Euh, je reviens sur mon tableau de bord. Parfait, on va reprendre, je suis pile dans les temps, je vais reprendre cinq minutes avec vous pour répondre à quelques questions. Euh, parfait, j'ai bien un paiement en ligne, parfait, les exports comptables et l'accès expert euh, que vous pouvez faire directement depuis votre interface celle-ci. Parfait, passons un petit peu aux questions. Alors, j'ai une question de Thomas qui demande si Paybox est-il euh, sur la liste des prochaines intégrations. Eh bien, écoutez, je ne le sais pas, Thomas. Je vais poser la question euh, par rapport à notre Marketplace. Euh, il faut savoir que j'en ai pas parlé dans ce webinaire, mais d'habitude, j'en parle à chaque fois. C'est juste ici. Euh, vous avez vu, on a déjà des interactions avec plein d'outils. Euh, on a parlé d'Atos, on a parlé de Stripe, je vous ai parlé de GoCardless. Euh, C'est aussi vrai avec plein d'autres outils qu'on qu souhaite intégrer à celle-ci. Celle-ci, ça vous aide, c'est un outil indispensable dans votre relation client, dans votre facturation, dans votre comptabilité, mais je sais que vous avez tout un écosystème autour, d'outils que vous utilisez tous les jours et que vous avez besoin de continuer à utiliser. Ben, L'idée, c'est de les interfacer avec votre CRM pour qu'il y ait une fluidité des informations, qu'elles puissent passer d'un outil à l'autre sans qu'il y ait forcément de la ressaisie, donc des sources d'erreurs et du temps passé. Vous voyez, c'est le cas par exemple avec Ringover qui fait de la téléphonie, donc la téléphonie directement intégrée à votre CRM. Euh, c'est le, le cas également avec des outils, par exemple, de mailing beaucoup plus poussés si vous voulez faire euh, du nurturing, par exemple. Donc, euh, ça, c'est la Marketplace. Donc, j'ai noté euh, le nom, et puis on reviendra vers vous pour voir, euh, pour voir par rapport à Paybox. Il faut savoir que euh, sur notre interface, celle-ci, comme sur la Marketplace, comme sur l'Académie d'ailleurs, euh, quand on évolue, quand on, on sort des nouvelles versions, c'est le cas sur l'Académie, euh, on écoute vos retours et on essaie de faire ce qui est le plus, ce qui est le mieux pour vous, en fait. Euh, L'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans toutes les étapes et de vous donner l'outil dont vous avez besoin. Donc, il ne faut pas hésiter à nous faire ce type de retour. C'est très intéressant pour nous. Alors, euh, j'ai une question de Stéphanie qui demande comment envoyer en comptabilité, euh, sachant qu'ils ont un outil euh, de, de, de comptabilité qui est Cégide. Mais en fait, vous pouvez tout simplement euh, envoyer votre document en comptabilité, ça reste dans votre univers, celle-ci, et ensuite, vous pouvez exporter euh, vos journaux, tout simplement. Donc, en fait, où vous donnez accès à votre expert comptable, et il va venir chercher ce qu'il a besoin, où vous allez faire des exports euh, de, de, de votre comptabilité et leur donner, et eux, ensuite, cet export, ils vont pouvoir le réintégrer dans, dans, dans l'outil Cégide. Après, si c'est en interne, c'est pareil. Si vous avez un expert comptable en interne, vous lui donnez cet accès, il va venir chercher les exports dont il a besoin et, euh, et euh, intégrer à Sage Euh, la partie devis est-elle est intégrée dans le module de facturation Question de, de Stéphanie, une autre Stéphanie. Euh, alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci, euh, notre fonctionnement, quand vous arrivez chez celle-ci et que vous dites « moi, je veux ouvrir un compte », vous avez par défaut la partie CRM. Donc, la partie CRM, c'est euh, la prospection, c'est euh, le suivi de, de, de, de votre interaction client, c'est euh, votre base de données client, prospect, donc c'est vraiment un outil très puissant et qui va jusqu'au devis. Donc, on a souhaité mettre le devis dans cette partie-là. Donc, dans tous les cas, si vous ouvrez un compte, celle-ci, euh, et que vous avez besoin même que de la, la prospection, vous irez jusqu'au devis. Et si vous avez besoin de la facturation, bah vous, avez normalement, vous avez obligatoirement pardon, la partie CRM. Donc, oui, vous aurez bien devis et facturation. Alors, avez-vous des partenaires pour automatiser la saisie des contacts euh, C'est une question de Roland. Euh, alors, oui, on a tout à fait des partenaires sur la marketplace qui peuvent vous, vous permettre, par exemple, si vous faites des salons, je sais que le salon, c'est compliqué en ce moment, mais on a un partenaire qui vous permet en fait, de prendre en photo une, une, une carte de visite pardon, euh, et d'intégrer directement cette information-là euh, dans la fiche client. Donc, euh, oui, on peut tout à fait le faire. On a aussi des partenaires avec lesquels vous pouvez générer euh, du prospect. Euh, par exemple, parce qu'ils sont venus sur votre site et vous pouvez euh, leur donner un degré de chaleur. Et quand ils ont dépassé tel degré de chaleur, ils sont intégrés directement dans votre interface celle ci euh, on peut également, depuis votre site Internet, vous avez un petit formulaire de, de, de prise de contact, et à chaque fois que quelqu'un va remplir ce formulaire, ça va créer euh, un, un nouveau prospect, s'il n'existe pas euh, déjà dans, dans, dans votre celle ci ou alors alimenter une fiche client qui existe déjà, et vous créer une opportunité. Donc ça, c'est assez génial parce que ça veut dire que vous avez un tunnel de vente et vous avez une opportunité qui va venir se, se générer automatiquement et vous vous êtes alerté qu'il y a bien cette opportunité. Donc voilà, on peut on peut comme ça faire de la la génération automatique. C'est aussi l'idée d'un CRM, c'est de pouvoir en fait vous faire gagner du temps sur encore une fois ces tâches hyper répétitives. Nous, on va vous les apporter, en fait, on va les générer automatiquement pour que d'ailleurs vous ayez juste à traiter et non pas générer. Alors, je pense avoir répondu à pas mal de questions. Je regarde l'heure, excusez moi Midi h elle a encore une minute. Euh, merci à Gauthier qui répond à beaucoup de vos questions. Il y en a beaucoup en amont, je vais revenir un petit peu en arrière. J'ai une question de Guy sur la valeur légale de la signature électronique. Euh, alors, c'est très clair, elle a totale valeur légale. Elle a enregistré à la Caisse des dépôts, des signatures électroniques. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez d'ailleurs aller voir sur YouSan, ils ont bien sûr des articles. Euh, qui, vont, qui vont vous définir un petit peu tout ça. Nous, on a également fait des articles dans la fac euh, et, et euh, des, des articles que vous pouvez prendre sur nos ressources, sur notre site internet, euh, pour vous expliquer. Mais euh, en l'occurrence, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir euh, avoir une signature légale, ce qui veut dire qu'à un moment, vous pouvez vous retourner vers quelqu'un qui n'a pas euh, honoré, par exemple, cette signature. Euh, c'est aujourd'hui la norme. Euh, pratiquement tout le monde utilise la signature électronique, que ce soit pour des devis ou même des documents euh, euh, administratifs. Euh, les notaires, aujourd'hui, fonctionnent qu'avec la signature électronique, par exemple. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de, de s'y pencher euh, et de le mettre en place. Vous pouvez également le tester pour voir à quoi ça ressemble. Et puis, vous pouvez le paramétrer. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des mails qui partent, mais ces mails, vous allez pouvoir les, les personnaliser. Donc, encore une fois, on va vous donner de la simplicité, mais de la personnalisation également. Hop, je reviens là. Euh, oui, Carole. Alors, la signature électronique chez celle-ci, euh, Carole s'excuse parce qu'elle arrive là sur la signature électronique, mais euh, en fait, c'est intégré au document que vous créez dans celle-ci. Vous pouvez intégrer une signature électronique euh, pour valider une proposition commerciale, pour valider un devis, par exemple. Euh, et on travaille avec YouSign. Euh, J'ai ensuite des, des questions, par exemple Stéphanie qui demande euh, comment on met ses factures en mensualisation. Euh, tout ça, c'est des questions euh, un peu longs pour j'y répondre maintenant. Je vais, je vais pouvoir vous laisser, mais euh, on a une fac qui est hyper bien par rapport à ça, qui peut vraiment répondre aux questions. Et on a également, quand vous arrivez sur celle-ci, que vous soyez client ou non, euh, en bas à gauche, euh, une petite bulle de chat. Vous avez affaire directement au support qui est ici à La Rochelle. Ils sont super performants, ils vous répondent très rapidement, ils sont super sympas en plus. Donc, euh, n'hésitez pas à leur poser des questions si vous le souhaitez. Et ils pourront également euh, vous diriger vers un expert. Si par exemple, vous avez des questions un peu poussées sur euh, bah, « j'utilise déjà le CRM, j'aimerais bien comprendre la facturation et pourquoi pas le tester », on vous enverra vers notre équipe CSM qui va vous accompagner. Et si vous n'êtes pas euh, encore client celle-ci, sûr que ça ne va pas tarder, mais si vous n'êtes pas encore client celle-ci, on pourra vous ouvrir un compte de test, vous envoyer vers un expert qui vous fera une démonstration personnalisée pour vraiment mettre en avant les avantages de celle-ci par rapport à vos besoins. Donc, c'est très important. Euh, parfait. Ok, génial. Je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Je suis sûr que j'ai oublié des choses euh, dans cette présentation parce que c'est énorme notre, notre possibilité. Les différentes possibilités sont vraiment euh, infinies avec cette euh, euh, avec la facturation celle-ci. Donc, n'hésitez pas à le prendre en main, à regarder ce qui se fait, à aller voir l'académie, vous allez apprendre des petites choses avec cette académie, euh, le support et également la demande de démonstration. Euh, C'est évidemment gratuit, on prend du temps pour vous expliquer, pour vous accompagner dans cette digitalisation. Encore merci à tous d'avoir participé. Vous avez été très nombreux aujourd'hui, j'en suis ravi. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, encore une fois, s'il si y a des thèmes de webinaire qui vous intéressent plus que d'autres, si vous voulez qu'on rentre encore plus dans le détail, qu'on parle de CRM, qu'on crée notre premier tunnel de vente, par exemple, je peux tout à fait faire ça avec vous. Et puis, tous les mois, on fait aussi un webinaire où je vous explique de façon un peu plus simple les différentes fonctionnalités celles-ci. Et là, on balaye tout celle ci Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour ce... Pour, pour ces, ces futurs rendez-vous. Et puis, nous, on récupère toutes vos questions, toutes celles auxquelles je n'ai pas forcément eu le temps de répondre, ni Gauthier, par exemple. Et puis, on, on revient vers vous, les différentes équipes de celle ci vont revenir vers vous euh, très rapidement. Merci beaucoup à tous et je vous dis à très bientôt.